Bonjour à tous, je veux vous convaincre aujourd'hui de changer radicalement de point de vue sur la situation actuelle. Keith Johnston, l'un des plus grands hommes de théâtre du XXe siècle, écrit dans son livre « Impro, Il y a les personnes qui préfèrent dire oui et les personnes qui préfèrent dire non ». Celles qui disent oui seront récompensées par les aventures qu'elles vont vivre, et celles qui disent non seront récompensées par la sécurité qu'elles vont obtenir. Il y a beaucoup plus de personnes qui disent non que de personnes qui disent oui mais nous pouvons entraîner un type de personne à se comporter comme l'autre. Dans son livre « Improv Wisdom », Patricia Ryan-Madison nous rappelle que l'improvisation a largement précédé la planification dans l'histoire de l'humanité. Pendant des millénaires, la règle c'était euh, « je me lève, j'observe prudemment ce qui m'entoure, je cherche de la nourriture, je partage ce que j'ai trouvé avec mes congénères primates, et le soir, je cherche un endroit chaud et sec pour dormir. À un moment, l'être humain s'est rendu compte qu'il valait quand même mieux planifier un peu plus pour passer les longs hivers glacés et augmenter son espérance de vie. C'est le début de l'agriculture. Nous avons commencé à nous projeter sur le long terme. Mais aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous sommes presque prisonniers de cet instinct de planification. Nous faisons des listes nous faisons des plannings, nous avons choisi la sécurité par-dessus tout. Bien sûr, avoir des habitudes peut être une bonne chose, surtout quand elles sont orientées, construites, par rapport à un but que nous avons choisi consciemment. Je vous en ai parlé longuement dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais cela ne doit pas nous empêcher de voir le monde chaque jour avec des yeux neufs pour rester connecté à la nature profonde de la vie, Toujours changeante, toujours neuve. Les périodes de crise, comme celles que nous vivons en ce moment, ou comme tant d'autres qui l'ont précédé dans notre histoire, nous rappellent que justement, nous ne pouvons pas tout prévoir, nous ne pouvons pas tout contrôler. Pour moi, la question n'est pas vraiment de savoir comment le monde va évoluer, s'il va revenir à un avant cette crise, ou bien s'il va déboucher sur un nouvel état différent. Je préfère regarder ce qui justement ne changera jamais. Notre environnement restera profondément, essentiellement, imprévisible. Et nous, les indépendants, dans le monde économique, nous circulons entre des structures, des organisations très différentes, et nous en sommes peut-être encore plus conscients. Bien sûr, il n'est pas question de tout improviser et de ne plus rien préparer. Il vaut prévoir ses rendez-vous médicaux, euh, remplir son réservoir d'essence avant de prendre la route, euh, payer ses amendes. Mais la crise actuelle nous rappelle qu'il est essentiel de mettre plus de souplesse, plus de fraîcheur dans notre mode de fonctionnement pour être prêt à saisir toutes les opportunités. Fondamentalement pour moi, ces crises représentent une opportunité unique de repenser nos relations, notre vie, notre business. Et pour cela, il faut cesser d'y voir uniquement des contraintes et commencer à y voir des opportunités qui émergent toujours nécessairement quand un système est bouleversé. Pour changer notre état d'esprit, je vous propose de nous inspirer des plus grands improvisateurs, les improvisateurs de théâtre. C'est justement pour cela que j'ai lu cette semaine le livre que je viens de vous citer, le livre de Patricia Ryan-Madison, Improv Wisdom. Dans ce livre, elle décrit les 13 règles fondamentales de l'improvisation. Je ne vais me focaliser aujourd'hui que sur celles qui me semblent le plus utiles dans le business et je vous conseille vivement d'aller lire et relire les autres dans ce livre. Maxime numéro 1, c'est « Yes ». Dire oui à ce que la vie nous présente est un acte de courage et d'optimisme. Cela nous permet de partager le contrôle avec d'autres, ce qui les rend heureux. Cela apporte des résultats inattendus et positifs. Et surtout, cela évite le péché capital du blocage. Nous bloquons quand nous essayons de rétablir notre contrôle sur la situation au lieu de l'accepter, quand nous disons non, quand nous voulons imposer une meilleure idée, quand nous changeons de sujet, quand nous corrigeons la personne qui parle, quand nous voulons ignorer ce qui est en train de se passer. Dire non est un moyen illusoire de contrôler ce qui va nous arriver dans le futur, Réapprenons à dire oui, oui et pas oui mais, c'est le moyen de révéler les possibles. Maxime numéro 2, Don't Prepare. Ce que nous propose Patricia Ryan Madison, c'est de rediriger notre énergie de planification en amont vers une concentration sur l'ici et maintenant, de nous concentrer pour être prêt à ce qui va se passer. Ce qu'elle propose, c'est de remplacer la préparation par l'attention. Si nous acceptons les surprises, si nous acceptons le fait que les solutions ne sont pas forcément celles que nous avions préparées, celles dont nous avons l'habitude, nous serons beaucoup plus efficaces. De la même manière, piloter notre attention va nous permettre de ne plus nous focaliser sur ce que nous imaginons de négatif dans l'avenir et de reporter notre attention sur ce qui est en train de se passer ici et maintenant. C'est un moyen particulièrement efficace de calmer nos angoisses. Maxime numéro 3, Just Show Up, ce qui fait la différence. C'est ce que nous faisons et l'endroit où nous décidons d'aller pour le faire. Que ce soit pour faire du sport, pour faire croître notre business, pour améliorer nos relations. Si nous voulons que les choses se produisent, nous devons agir, agir chaque jour et agir sans attendre. Oublions les conditions mensongères telles que « j'irai quand je serai un peu plus en forme »,« j'irai si je suis préparé »,« j'irai dès que j'aurai fait le reste »,« dès que je sentirai l'envie ». Il faut y aller tous les jours, rituellement, sans attendre d'être motivé. C'est là que le processus démarre, c'est comme cela que nous aurons des résultats. Maxime numéro 5, be average. Laissez tomber les « je dois être excellent »,« ça doit être parfait », c'est la porte d'entrée dans les angoisses. D'ailleurs, dans la foulée, laissez tomber aussi les « je dois trouver une idée originale ». Il faut que je sois « out of the box ». Patricia Ryan-Madison rappelle la citation de Marcel Proust, « Le vrai voyage, ce n'est pas de chercher de nouveaux paysages, mais un nouveau regard. La vraie originalité est beaucoup plus immédiate que ce que vous pensez. Elle est dans votre regard sur la réalité. » Comme le dit Patricia Ryan-Madison, mieux, mieux vaut penser « inside the box », en étant plus attentif à ce que nous avons en face de nous, à ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est ordinaire pour vous peut être une révélation pour d'autres. Maxime numéro 7. Face the facts. Particulièrement dans les périodes agitées, compliquées, troublées, arrêtons de perdre du temps et de l'énergie à rêver à ce que la situation pourrait ou devrait être. Il faut faire avec ce qui est en face de nous. Quelles que soient les situations, les personnes, elles peuvent être des opportunités. La réalité est incertaine, parfois chaotique. Faisons avec et agissons. C'est ce qui nous permettra de profiter de tous les nouveaux cadeaux de la vie au fur et à mesure. Maxime numéro 13. Enjoy the ride. Cherchons dans tout ce que nous faisons, même les tâches les plus banales, les plus habituelles, des sources de joie. Ça n'est pas toujours facile bien sûr, c'est même parfois impossible. Mais si nous faisons l'effort de nous concentrer pour regarder les situations de notre vie avec cet œil positif, nous allons découvrir beaucoup plus de ce carburant essentiel, la joie. C'est le moteur le plus puissant de la relation à autrui. Si nous sommes en joie, nous allons attirer les autres. Et le « jeu est un moteur magnifique pour apprendre, pour grandir, pour développer de nouvelles compétences. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. On peut être professionnel en gardant un regard d'enfant sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que Puisque le monde est changeant, apprenons, réapprenons à improviser. Notre vie est une aventure. Le monde entier est un théâtre, disait Shakespeare dans sa pièce « Comme il vous plaira ». Sur la scène de ce théâtre se joue une pièce qu'il serait bien vain de vouloir contrôler. Une pièce que nous ne pouvons pas répéter, nous ne vivons qu'une fois. Profitons-en. Alors oui, préparons-nous un peu, mais improvisons. Beaucoup, agissons maintenant et rions. Très belle semaine.